Donc, euh, bonjour à tous. Euh, donc les slides que je vais vous présenter sont en anglais, parce que ça sort de trucs que j'ai déjà donnés avec un public euh, moins francophone. Mais euh, donc je vais tout vous faire en français, euh, nest pas peur. Et alors donc c'est je vais vous parler de Peer Community In, où on a c'est ces PCI. Et donc c'est un processus de recommandation qui est gratuit pour tout le monde euh, et qui est, euh, dont le but est de recommander, enfin de reviewer, recommander euh, des papiers qui ne sont euh, pas encore publiés. Et donc ça a été fondé par trois personnes, Denis Bourguet, Thomas Guimaud et Benoît Facon, qui sont tous les trois dinra, donc euh, on reste dans la famille en <rire> Et euh, qui eux, ont, ont, je vais vous présenter, mais ils ont, ils ont commencé avec une, va une variante de PCI, c'est PCI en evolutionary biology. Et puis depuis, il y en a eu d'autres qui se sont créés. Je vais essayer de vous, faire, vous montrer vite fait, en gros, c'est quoi le principe et qu'est-ce qu'on y fait, et en quoi on remplit une niche un peu vide. Alors le, déjà, le... Est-ce que c'est le, le, le principe de PCI, c'est de créer des communautés, mais ce n'est pas une communauté unique, c'est des communautés de chercheurs qui, donc, qui sont chacune sur leur discipline, ou à la cheval sur plusieurs disciplines, mais qui doivent évaluer et recommander des préprints, donc des, des papiers qui ne sont pas encore évalués. Donc quand on pense préprint, c'est-à-dire, c'est ce qui. les, les, les papiers que vous pouvez trouver sur BioArchive, Archive, Zenodo, enfin il y a plein, plein de serveurs de préprint maintenant. Donc un serveur de préprint, c'est un endroit où les gens vont mettre leurs papiers avant qu'ils soient euh, publiés et là l'idée c'est de leur donner une valeur scientifique enfin, revue par les pairs. Pour l'instant, dans les PCI, on a donc le premier d'entre eux, c'est Evolutionary Biology, Ecologie, c'est celui que je dirige avec d'autres collègues, Paléontologie, donc ça c'est un peu la triade du début, puis maintenant il y en a d'autres qui sont arrivés, donc récemment, de cette année, Entomologie, Animal Science, euh, et puis très récemment, on en a deux de plus, c'est Genomics et Circuit Neuroscience, et il y en a d'autres qui sont en train de la discuter, je vais vous parler de ça après. Et l'idée générale, c'est gratuit pour tout le monde, c'est gratuit pour les auteurs, c'est gratuit pour les gens qui lisent. Et on ne fait que publier les revues et les recommandations, on ne publie pas les papiers, les papiers y restent à leur place. Nous on ne les publie pas, on ne publie que les recommandations. Ça veut dire qu'on n'est pas un vrai journal au sens traditionnel du terme. Fait, c'est qu'on en fait, donne la valeur de la science qui est à un endroit, et on, nous ce qu'on fait, c'est qu'on publie la recommandation et, les, et toutes les revues qui vont avec pour dire bah, on a trouvé que c'était bien à vous de le lire. Voilà, donc ça c'est l'idée. alors euh, pourquoi PCI a été créé Alors au début, c'est qu'en gros il y, a, il y a une certaine valeur à rendre publique la science, euh, donc à, rendre, enfin, à publier des articles, c'est de rendre la science publique, de faire en sorte que ce qui est la science qui est publique soit de bonne qualité, donc c'est le processus de peer review. Euh, aussi de savoir qui a trouvé quelque chose en premier, euh, et d'arriver à trouver la science, euh, maintenant sur internet, enfin, d'arriver à retrouver des articles qui parlent d'un sujet dont on a besoin, et aussi ben, de faire des, des archives. Mais alors le problème du système actuel, et ce qui a été un peu le, le déclencheur de PCI, c'est qu'en gros il y a énormément, dans le, le système de soumission, euh, refus ou acceptation des papiers, il y a énormément de temps perdu, et on a un peu l'impression quand même de, de parfois de rejet sur la base de trucs un peu arbitraires. Euh, le, le temps d'évaluation, en gros, pour les papiers, pour les revues classiques, euh, au moment où ça a été créé, c'était entre, entre deux mois pour les revues rapides et un an pour euh, les revues lentes. Et, euh, et en gros, on, on peut attendre entre un et deux ans, entre le moment où le papier est terminé dans sa première version et le moment où il sort de, pour le public. Quoi cest à qu'à part les gens qui sont proches des auteurs et qui peuvent éventuellement avoir une version de travail entre temps, la plupart des gens ne sont pas vraiment informés euh, au moment où l'idée est sortie de qu est ce qui va sortir. Donc ça c'est le problème de du système. Aussi l'autre problème c'est qu'il n'est pas très transparent sur plusieurs aspects. Et un premier aspect c'est qu'un papier qui soit publié ou non publié, euh, l'entièreté du processus de révision euh, jusqu'à ce que PCI-Fldline, était absolument pas transparent, c'est-à-dire que rien n'était publié. Alors il se trouve que depuis qu'on a créé PCL, maintenant il y a des revues, genre Nature Communications, qui se mettent à faire pareil, c'est-à-dire mettre les revues en ligne. Donc on a peut-être essayé sur un truc, on ne sait pas, on va voir. Les décisions éditoriales ne sont pas non plus publiées, et alors ça c'est toujours pas fait dans les revues classiques. Et puis, euh, donc en gros, combien de fois c'est passé en revue, etc. L'éditeur, le nom d'éditeur n'est pas toujours connu, ce qui fait que parfois, en fait, on ne sait pas vraiment qui a décidé, qui a pris la décision. Et en fait, euh, certains journaux euh, jouent un peu sur ce fait-là parce qu'en fait, ils ne sont pas totalement toujours capables d'assurer que ce soit le même éditeur qui joue le rôle de l'éditeur. Ce qui fait que la continuité dans le rôle de, de prise de décision sur oui ou non un papier doit passer n'est pas forcément hyper transparente. Et puis, euh, le dernier point, c'est que. Euh, le, on, on ne sait pas pourquoi un papier est accepté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lit un papier, on peut lire le papier euh, à être plus ou moins enthousiasmé par le papier, mais on n'a aucune idée de savoir qu'est-ce que les revieweurs en ont pensé la première fois, la deuxième fois, etc. quand il est passé, qu'est-ce que les revieweurs ont fait changer à ce papier entre la première version et la dernière, et si ça se trouve, si les revieweurs ont, ont, ont fait biaisé le papier dans une direction qui n'était pas du tout la direction initiale, est-ce qu'on peut avoir accès à la direction initiale du papier pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient présenter au début, avant qu'on leur fasse changer quoi que ce soit. Et ça, dans les revues actuelles, donc avec le système euh, classique de publication, on n'y a pas accès. Donc c'était euh, une partie de la motivation de PCI. L'autre partie, qui est euh, non négligeable, c'est que tout ça, ça coûte super cher. Hein, et qu'en gros, il y a des gens qui s'engagent sur notre dos. Donc le, le système de publication, en gros, il est tenu en main par six maisons d'édition, donc publishers en anglais. Donc euh, les, les maisons d'édition, la plus grosse, c'est Elsevier. Hein. Mais donc les, les grosses maisons d'édition, elles ont 54% des publications et 38% du marché. Il faut payer euh, soit pour lire, soit pour, euh, soit pour euh, publier. Et en France, tout ça, ça nous coûte 120 millions d'euros par an. Et euh, le, le nom, enfin le prix d'un article moyen, c'est en gros, si on calcule euh, sur tout ce système-là, c'est en gros, c'est de l'ordre de 3 000 euros par article. Si on compare... Ça, c'est les les, les les marges de, enfin, de profit, donc euh, les taux de profit. Ça, Là, c'est Bank of America, Toyota, Walmart. Et ça, c'est Alzheimer. Quoi. <rire> donc on a quand même un système qui a l'air d'être hyper profitable, mais en fait c'est profitable parce que c'est une vraie arnaque. D'accord Donc euh, l'arnaque c'est qu'en fait tout est fait gratuitement par nous, et qu'eux euh, ils ont à peu près tous les droits. Et donc l'idée c'est que, en fait, euh, donc ça c'est le système Elsevier, c'est un peu l'emblème du, du système de publication classique tel dans lequel on a été un peu élevé quand on a fait euh, nos thèses de etc. Le, le truc c'est que depuis est arrivé, euh, donc les, les fameux, euh, Dépôt de préprint où en fait les gens mettent leur papier avant qu'ils aient été renouvelés et le préprint est accessible à tout le monde. Il n'est pas vraiment très bien formaté, mais en fait, quand les gens savent à peu près faire correctement, c'est visible, Et donc, l'avantage des préprints, c'est que tout le monde peut le lire, tout le monde, et on n'a pas besoin de payer pour déposer un préprint, on n'a pas besoin de payer pour lire un préprint, on l'a immédiatement, c'est-à-dire qu'au moment où les auteurs ont fini leur papier, paf, ils peuvent le mettre et dans les deux jours qui suivent, on l'a. Ça fait une archive euh, normalement à vitam aeternam parce que par exemple euh, Archive qui est le plus vieux des serveurs de preprint qui est adossé à l'Université d'Itaca qui n'est pas près de fermer, enfin l'Université de Cornell à Ithaca, euh, de la même manière qu'un papier ça peut montrer l'antériorité des résultats et on peut les trouver et on les trouve vraiment facilement parce que maintenant euh, par exemple Google Scholar euh, pointe vers tous les serveurs d'archives très facilement. Le problème des serveurs de preprint c'est que c'est pas revu et c'est vraiment le principe du truc c'est que c'est c'est donc avant la, la publié, donc c'est pas revu. Donc ce qu'il y a dans, les, dans le, le système classique, en gros c'est revu mais ça nous coûte très cher et c'est une vraie arnaque, dans le preprint en gros il nous manque la review, et donc l'idée ça a été de se réapproprier le système de publication en faisant bah, ce qu'on fait d'habitude pour, les, pour les, le, le système classique, mais cette fois-ci de manière gratuite, toujours gratuite, mais ça, ça va être gratuit pour tout le monde, personne ne va s'en mettre un resume. Donc en gros on va bah, refaire ce qu'on fait dans le système classique, c'est-à-dire écrire, évaluer, éditer euh, tous les papiers, mais tout reste gratuit pour tout le monde. Et c'est vraiment l'idée sous-jacente de PCI. Alors, comment ça fonctionne PCI Donc ça c'est un peu le graphique que Isabelle Gounand nous a pondu et qui est génial. Qui nous, qui nous, c'est euh, une idée de Thomas Guillemot et c'est Isabelle euh, dans son graphisme exceptionnel qui nous a refait. Euh, l'idée c'est que on, euh, on part d'un papier qu'on a. Euh, dont on est fier, qu'on a envie de présenter à la, à la communauté. Et donc, on va d'abord commencer par le mettre sur un serveur de préprint. Et puis, ce, ce papier, donc, euh, qui est le serveur de préprint, on va le soumettre à PCI. Et en fait, ce qu'on va donner, c'est on va donner, donner l'adresse de où on peut trouver ce papier, à PCI. Donc, euh, par exemple, si on fait de l'écologie, on va demander à PCI une écologie. Donc, on va, on va demander à PCI Ecologie de nous trouver un recommandeur, c'est euh, l'équivalent d'un éditeur, qui va se charger d'orchestrer la revue du papier. Et alors, il y a une première étape qui est de trouver un recommandeur. Alors, Pour trouver un recommandeur, en gros, le principe de d'officiel, c'est que les recommandeurs, contrairement à une revue où les éditeurs sont assignés par l'éditeur en chef, les recommandeurs, là, on les suggère. S'il y en a un qui attrape le papier, et il s'en charge. Si personne n'attrape le papier euh, au bout d'un certain nombre de tours, on dit aux auteurs qu'on n'a pas réussi à trouver de recommandeur. Donc l'idée, c'est qu'il faut que le papier rentre dans les camps d'au moins un des éditeurs, un des recommandeurs, de telle sorte qu'il attrape le papier et qu'il s'en charge. Et donc il y a toujours une possibilité que le papier n'ait pas été revué. En fait ça ne veut pas dire que le papier n'est pas bon, ça veut juste dire que le papier n'est pas dans les cordes de, des gens euh, potentiellement qui pourraient s'en charger. Si jamais on arrive à trouver un, re, un recommandeur, alors là le recommandeur il va trouver des revueurs. Donc en général on fait avec deux ou trois revueurs, enfin, un truc un peu classique. Donc on demande à des revueurs, et puis là il bah, y a un échange entre le recommandeur, donc l'éditeur, les revueurs et les auteurs, et puis on fait différentes versions. Alors qu'est-ce qui peut se passer À n'importe quel moment de ce, ce, ce, ce, cette année retour, là, comme dans les revues classiques, l'éditeur peut décider de rejeter le papier parce qu'il trouve que bon, les, visiblement les auteurs abusent sur un truc, ou bon, que la science n'est pas bonne. Mais si tout le processus se passe bien et qu'à la fin les auteurs ont une version qui plaît au reviewer et à l'éditeur, à ce moment-là le papier est recommandé. Et donc là quand le papier est recommandé, ben, en fait, il y a une dernière version du papier qui est toujours sur le site de preprint, qui est la version qui est généralement sur le dessus de la pile, que tout le monde peut voir. Et dans la dernière version, en fait, la première page du papier donne un lien vers la décision, donc la recommandation, et la recommandation elle-même donne un lien vers le papier. Donc les deux finissent par être liés, mais ils ne sont pas au même endroit. Le papier elle est toujours sur son serveur de preprint, et la recommandation elle est sur le serveur de PCI. Et la recommandation, elle dit. Euh, donc la recommandation, c'est en gros une demi-page, une page, par le recommandeur, le recommandeur, qui dit on a trouvé ce papier très bon à lire pour telle et telle raison. Donc les, les raisons sont listées, c'est un peu remis dans le contexte. C'est une espèce d'introduction au papier, si vous voulez. Et puis après la recommandation, il y a toutes les revues, euh, depuis le début, depuis le moment où le papier est arrivé à PCI jusqu'au moment où il a été recommandé. Et donc on peut savoir exactement, pour les différentes versions du papier qui sont archivées ici, Qu'est-ce que les différents en ont pensé, qu'est-ce qui a été changé d'une version à l'autre et pourquoi, et à la fin, qu'est-ce qui a plu et pourquoi le recommandeur recommande le papier. Voilà, donc, c'est vraiment la, la, ce système est complètement propre à PCL. et en fait, pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui, enfin, qui fait ce, ce genre de truc. Et alors, donc, pour les, les archives de preprint, je, je vous en ai parlé, mais vite fait, il y avait archives. Euh, ZenoDo, by archive, et puis alors maintenant il y a Preprint qui est un gros machin qui a été lancé par MDPI. Je ne sais pas trop bien ce que ça vaut, mais visiblement en tout cas ça risque de durer longtemps parce qu'avec MDPI ils sont ils sont blindés. Et en fait il y a plein d'autres sites d'archives qui existent. Euh, a priori quand même il y a des, y a des pour, en fait je veux dire au moment où on souhaite mettre son preprint quelque part il y a une question qu'il faut se poser je pense c'est de savoir dans quelle mesure l'archive est faite pour durer longtemps. Parce que c'est vraiment à ça qu'on enfin qu veut pour un, un site d'archives. Et euh, juste d'un point de vue un peu, mais c'est presque philosophique, mais je pense que les, les, les dépôts institutionnels, donc type Zenodo, qui est, donc, euh, qui est soutenu par un certain nombre d'instituts, c'est un peu plus fiable. Enfin, cela dit, archive, c'est aussi euh, lié à une université. Euh, il y a Zenodo et puis il y a Anne, qui est donc un truc qui a été créé, qui est français pour le coup. Donc AL, Genodo ou Archive, de mon point de vue, sont plus stables que d'autres. Et BayerArchive, on a l'impression que ça marche bien, mais BayerArchive, c'est quand même adossé à une fondation qui, du jour au lendemain, pourrait ne plus avoir de soupe. Euh, bon, voilà. Il est possible que BayerArchive soit moins stable que les autres. Et alors ceux-là, probablement encore moins stable mais on ne sait pas, pour l'instant, on n'a pas vraiment utilisé. Mais d'un autre côté, à PCI, on n'est pas du tout regardant sur le fait que l'archive soit plutôt là, ou enfin, le type d'archive, juste il faut le déposer quelque part. Après, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez le mettre. Euh, et donc ça, c'est les PCI qui existent euh, avec tous leurs petits logos, euh, je, je vous en ai déjà parlé, donc euh, Evolutionary Biology, c'est la première, Paleontology, Ecology, Animal Science, Entomology, Genomics et Circuit Neuroscience, euh, qui ont des modes de fonctionnement qui sont globalement les mêmes. Des fois, les, les, les, les créateurs des PCI se sont permis des trucs un peu différents. Par exemple, pour toutes les PCI, sauf euh, Circuit Neuroscience, on, euh, de, on, on, se, on demande aux auteurs de ne pas faire de soumission en double à un journal. C'est-à-dire qu'on ne soumet pas à PCM une fois qu'on soumet un journal. On soumet un journal après si on a envie, ça je vous ai en parlé. Et circuit de l'enseignement, s'ils ont dit qu'ils allaient essayer un truc, mais qu'ils verraient bien dans un an si ça avait marché ou pas, de voir si d'autoriser vaguement les soumissions en double. Parce que visiblement, moi, ce qu'ils disaient, c'est que c'était trop lent et dans leur domaine, ça demandait à être soumis très très vite. J'ai un peu peur que ça donne des problèmes de conflit avec les journaux, mais on verra bien. Voilà. Mais dans les autres, en fait, on a choisi par décision managériale de dire non, il n'y a pas de soumission en double et si vous voulez soumettre, c'est après. Histoire, enfin, surtout de ne pas polluer l'espace des reviewers parce qu'en gros, si on demande à deux fois plus de reviewers de faire le boulot en même temps, c'est juste débile. Euh, voilà, et donc ça, c'est le bilan sur les trois premiers, la paléontologie, l'évolutionnaire et l'écologie, euh, qui doit dater, le bilan qui doit dater du début de l'année. Euh, il y avait eu 199 euh, soumissions, 92 recommandations, quoi, en gros. Donc c'est euh, pour vous dire, ça, ça a déjà bien commencé, bon, c'est surtout Evolutionary Biology qui mène, euh, parce qu'ils ont un an de plus que les deux autres, et ceux-là en fait ils sont vraiment en train de balbutier donc pour l'instant on ne peut pas en faire de stats non plus, mais globalement euh, voilà ça fonctionne, on a, des, on a des recommandeurs, on a des soumissions, donc euh, le système est, est là et il fonctionne. Alors il y en a un aussi que vous pouvez attendre dans les années qui viennent, et notamment il y a toutes celles-là qui sont déjà validées, donc ça c'est PCI en Register Reports, Mathematical and Computation Biology et Forest and Good Sciences. Donc Forest and Good Sciences, ils se raccrochent un peu à l'écologie, mais ils veulent faire un truc un peu différent, de la même manière que l'entomologie a dit qu'ils allaient un peu se différencier d'écologie et de biologie. Et, et Register Reports, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut suivre, parce que l'idée, c'est quelque chose qu'on a, a commencé dans PCI Ecology, et qui du coup a été repris pour en créer une PCI à elle toute seule. L'idée, c'est de non pas recommander un papier qui a été écrit, mais de recommander un protocole et des stats sur quelque chose qui va être fait, c'est-à-dire avant que l'étude ne soit faite. l'idée, c'est en fait de faire adouber tout ce protocole, de manière à ce qu'ensuite, le, pa le papier, une fois écrit sur l'étude, on puisse dire, ah ben, on n'a pas truqué les résultats en ayant cherché une corrélation qu'on n'avait pas prévu de chercher au début. C'est vraiment un concept qui sort de la psycho, de, du comportement, etc. où les gens sont confrontés à faire des, des tests sur n égale 10 et où, en gros, s'ils commencent à chercher toutes les corrélations possibles, ils vont finir par en trouver une, mais ça ne va absolument rien dire. Donc les gens qui sont vraiment concernés par ce genre de problème ils se sont dit qu'il fallait prendre les choses à la racine et donc créer ce truc-là. Et ça fonctionne déjà parce qu'à PCI écologie, on a déjà un certain nombre de papiers, enfin, de pré-enregistrements d'études de, de, qui ont déjà été faites. Et donc les études sont en train de se faire, donc on va bientôt savoir ce que c'est à nous. Donc c'est plutôt sympa. Puis là en ce moment on est en train de discuter de trois autres qui commencent à sortir un peu du champ de la biologie, parce que c'est quand même très biologique au départ. Hein. Donc il y a Prehistoric Archaeology, écotoxicologie et Meta Research. Donc Meta Research c'est en gros la recherche sur la recherche, donc c'est en gros euh, scientométrique, c'est des trucs comme ça. Et donc là ils ont un peu une idée d'essayer de développer ça au niveau de PCI, parce que c'est un champ disciplinaire qui euh, apparemment... Dans certaines revues, elle a du mal à passer pour X raisons, mais notamment parce que justement ça a tendance à se confronter au, un peu au truc darrière garde. Et donc ils aimeraient bien un peu euh, passer dans la science, dans, dans l'open access, et notamment via PCI, dans quelque chose d'un peu plus transparent. Voilà. Et donc ça, on, on nous a posé la question il n'y a pas longtemps déjà pour savoir si on était d'accord ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver en 2020. Voilà. Et alors, les journaux, donc ça c'est un paquet de journaux à qui on a posé la question est-ce que vous êtes d'accord avec ce, cette phrase Donc, euh, nous valoriserons les recommandations euh, sérieusement et nous prendrons en compte, euh, en gros, les... nous, nous permettons de prendre en compte ce qui a déjà été fait par, par les différents PCI pour euh, le processus d'édition. D'accord Et donc, en gros, c'est le fait d'aller plus vite en ne faisant qu'une revue par les éditeurs et non plus par de nouveaux revieweurs. Et, ouais, et donc toutes ces revues ont dit, ok, on se permet de faire ça, et donc euh, bah, notamment à Ecology Letters sur Evolution, ça a déjà pas mal marché. Donc ça c'est quelques revues, mais il y, y en a plein d'autres en fait. Donc on actualise normalement sur le, le site web de PCI, on actualise le, la liste des revues qui nous ont répondu positivement. Et alors qu'est-ce que ça donne une fois que ça, ça passe en action ben, par exemple, euh, vous avez ce papier dans Evolution, là, donc il, à la fin ils disent euh, This preprint has been reviewed and recommended by euh, Peer Community Innovation and Biology » et il y a le lien vers la recommandation. Donc c'est pas mal parce qu'on dit le papier il passe dans une bonne revue et puis avant ça en fait le, la revue elle a déjà été faite, elle est transparente et on peut la trouver quelque part. Alors l'idée c'est pas de dire euh, tout ce qui est euh, revué dans PCI et après il faut le soumettre dans un journal parce qu'en en fin de compte c'est pas ça qu'on voudrait. Si on, a, si on est allé voir toutes ces revues, c'est qu'on pense que c'est des revues qui sont, euh, qui sont dans un système un peu classique, certes, mais qui sont des revues, pour nous, qui sont les moins mauvaises, dans le sens où c'est soit des revues qui sont adossées à, euh, à une société savante, donc par exemple Evolution, bah, c'est la, la revue de la SSE, euh, soit des revues qui, euh, qui ont l'impression, enfin, on a l'impression qu'elles jouent vraiment le jeu de la science ouverte, et en tout cas qu'elles n'ont euh, qu pas des tarifs trop, prohibi, trop prohibitifs, et qu'elles n'essayent pas non plus de... Euh, d'exploiter trop, donc euh, typiquement l'écologie génitaire ce n'est pas associé à une société savante mais qui est associé au CNRS et donc on a demandé à ces revues euh, de, de, pouvoir le, le, de pouvoir faire ça, c'est-à-dire une soumission après recommandation et voir en, de faire en sorte qu'ils qu qu qu prennent les revues de telle sorte que euh, bah, par exemple les postdocs ou les thésards qui ont besoin d'avoir des papiers dans des revues euh, puissent utiliser PCI comme euh, review puis après la publier dans un, autre, dans un journal. Mais l'idée à terme c'est quand même que une fois qu'un papier est en fait fait quelque part et qu'il a été recommandé, ben que ça suffise en fait, que ça, je, ça vale le fait d'avoir un papier dans une bonne revue. Et alors pour ça, ben donc, déjà pour le, le fonctionnement de PCI, ben on est adossé à un certain nombre de sociétés scientifiques qui euh, nous soutiennent, dont ben, SFECARIE. Mais voilà, donc il y a plein de sociétés qui se sont dites hyper favorables à, à, à PCI, et puis il y a plein d'institutions aussi qui, sont de, qui ont dit qu'elles étaient favorables à PCI dont un, un paquet d'universités et alors euh, on est en train d'essayer de hors de France mais c'est compliqué, mais donc il y a quand même l'université de Louvain ou le Max Planck en Allemagne, euh, enfin le Max Planck en Abuchin et Manojine qui, qui se sont dit euh, favorables. Et puis, euh, après, il y a les comités d'évaluation. Parce qu'une fois qu'on a fait reconnaître que, PCI, que les recommandations de PCI valaient revues dans un vrai journal et que, donc du coup, un papier en préprint recommandé valait un papier publié, ben, il faut faire avaler aussi aux comités d'évaluation, à la fois aux comités d'évaluation de labo, aux comités d'évaluation de chercheurs, aux comités d'évaluation, enfin, les, les comités de recrutement, etc., que PCI, ça vaut un papier. Et donc, ben, ça, il y a un certain nombre d'académies ou de. De, de comités etc qui se sont euh, déclarés en faveur, donc en France par exemple, il y a plusieurs sections du CNRS, mais surtout en écologie et évolution, qui ont dit que ça leur allait comme un gant, il y a la CNU67 euh, qui a dit pareil, l'INRA, enfin bon donc euh, une CSF de l'INRA mais je crois qu'il y en a d'autres qui, sont, sont euh, qui ont peut-être fait leur truc depuis, et puis surtout il y a l'HERS qui a déclaré que PCI si ça leur allait très bien aussi. Globalement, toutes les instances d'évaluation en France sont plus ou moins alignées sur le fait que PCI, ça rentre tout à fait dans ce qu'ils entendent par euh, « science ouverte » et euh, « et bonne euh, peer review ». Le problème, c'est d'essayer de, semer un peu ailleurs. Donc, pour l'instant, en Europe, bah, on arrive à faire un peu des petits en Norvège, Finlande et on essaye ailleurs. Donc, euh, le Max Planck en Allemagne, un peu, pour nous, c'est notre porte d'entrée pour essayer de faire en sorte de faire passer ça aussi en Allemagne. Mais euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est plus compliqué. Mais on ne désespère pas. Et après, il y a l'autre partie de cette évaluation, c'est les écoles doctorales, et de faire en sorte qu'un chapitre de thèse recommandé par PCI vaut un chapitre de thèse publié. Et là, on a un paquet d'écoles doctorales qui ont déjà dit que ça leur allait très bien. Et donc, euh, normalement, il doit y avoir euh, tous ici. Hein donc tous les, ils sont en raccord. Mais en fait, euh, donc voilà, il y a un paquet d'écoles doctorales qui, euh, qui trouvent que c'est très très bien. Mais donc, c'est essentiellement des écoles doctorales hein, en environnement et biologie, parce que les premières PCI étaient en biologie. Voilà, donc on continue, enfin, ça c'est surtout euh, Thomas et Denis euh, qui font énormément de démarchages pour les écoles pour euh, et donc euh, ils n'arrêtent jamais de de faire passer le message qu'il euh, faut, il faut que ça devienne un truc qui évalu... enfin, puisse être pris en compte dans les, les évaluations. Mais donc ça c'est juste pour vous faire un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Donc 2017 euh, Evolutionary Biology. 2018 les deux autres, Palanthology et Ecology, puis après on a eu euh, la petite cascade de, des nouveaux et les prochains qui vont arriver en 2020, là, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà, et donc ceux qui sont encore sous discussion. Et voilà, et merci pour votre attention. Et donc ça c'est, si jamais vous avez envie de lire, je vais vous laisser, il y a un, un post de blog qu'on a fait avec tous ces gentils garçons qui raconte un peu tout ça d'une manière un peu plus euh, disserte. Et sinon ils avaient fait une vidéo au début pour expliquer PCI, qui marche pas mal. Voilà, merci beaucoup.